Allez, bonjour à tout le monde, bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une présentation euh, du jeu de rôle Coriolis que moi j'ai euh, découvert par l'intermédiaire de notre partenaire euh, Philibert en, en, en préparant en fait euh, l'Expresso, je suis tombé là-dessus et euh, heureusement j'ai comme d'habitude avec moi Nicolas, salut Nico, salut tout et, le monde, euh, qui va euh, tout euh, nous dire sur euh, ce jeu drôle. On va aborder bien entendu très rapidement euh, euh, le, le, le KS. Ensuite, ce qu'on vous propose, on va vous parler de d'où vient le jeu hein, et vous allez voir que ça, ça va s'inscrire dans une démarche qu'on a déjà euh, mis en place depuis pas mal de temps, notamment avec Alien et puis avec euh, Tales from the Loop qui va, euh, qui va bientôt arriver sur la page également. On va décortiquer ensemble l'univers parce que c'est un gros point fort de ce jeu. Il y a une grosse originalité, surtout au niveau de l'univers. Après, c'est un parti pris, mais je pense que c'est un parti pris qui peut conquérir pas mal de monde. On abordera ensemble les thèmes, les personnages, les types de personnages que vous allez pouvoir, que vous allez pouvoir incarner. On regardera le système. Déjà un système connu puisque c'est le Zero Engine que l'on a vu dans Alien, puis qui est quand même un système moi que j'apprécie beaucoup avec ce système de D6. On verra qu'il y a des petites subtilités également sur sur ce système qui sont incorporés par Curulis et qui sont plutôt bien sentis, qui permettent ben, d'influer sur hein, sur le hasard que ça pourrait que ça pourrait lancer. Et puis en conclusion de cette vidéo, on abordera la gamme FR qui vous est VF qui vous est, est proposée et notamment pour ceux qui auraient raté le KS ou le Let Pledge, ce qui vous sera proposé par le partenaire Philibert en précommande. Je crois que c'est déjà en précommande sur le site pour une arrivée d'ici la fin de l'année, mais on en reparlera avec Nicolas. Nicolas, bonjour Salut Pierre <rire> Alors, Coriolis ah, Coriolis, un beau bébé, hein Ouais, beau bébé, euh... parle-nous. Beau de... bébé, non, on, on a découvert ça quasiment ensemble, hein, récemment, ouais, parce ouais. que c'est une vieille histoire, Coriolis, mais euh, effectivement, nous, on, on, on, on s'en est rendu compte récemment. Ce qui fait qu'on a loupé un petit peu la polémique qui, qui, qui remue dans la, dans la communauté, mais dont, dont nous, on va se passer, parce que... Finalement, on découvre ce beau bébé presque à la veille de son arrivée, ça. puisque mmh. d'après les nouvelles que nous a donné Aka, on pourrait, pourrait l'avoir sous le sapin. Mmh. Parce qu'effectivement, pour en parler rapidement, euh, la gamme VF a, a fait l'objet d'un financement participatif. Il y a un petit ouais. moment... Et, euh, et, et il s'avère que les, les, les pledgers ou les backers euh, commencent à être un petit peu impatients parce que c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps à, traduire, à être ouais, traduit. Ouais. Alors, il faut, il faut dire que la gamme est, est conséquente ouais. puisqu'il y a eu, euh, je crois, plus de 40 objectifs de débloquer. Donc, effectivement, ouais. c'était très ambitieux. Ils ont eu du boulot, il y a, y a vraiment beaucoup de choses à traduire, sachant que la, la gamme euh, VO, déjà, était, euh, était assez importante puisque c'était... le le jeu historique d'un éditeur qu'on connaît bien maintenant, mmh. qu'on aime bien finalement. Mmh. Free League. C'est Free Free League, voilà, exactement. Donc euh, on va pas discuter, euh, on va pas discuter de, de l'historique de ce financement. Enfin, je te propose qu'on discute pas trop de l'historique de ce financement. Non, mais par contre, ce qu'on va faire, c'est remercier Aka qui nous a envoyé les PDF, ouais. qui nous permettent de faire euh, cette présentation aujourd'hui. Donc, nous, on arrive en fin de comète et on est super content. Ouais. <rire> en fin de queue de comète. Donc, on, on se fiche un peu de, de ce qui s'est passé, puisque le jeu, on devrait l'avoir bientôt. Aka nous a confirmé que la quasi-totalité des, des, des produits, malgré la pandémie, euh, était en, en fin d'impression chez l'imprimeur espagnol et que tout ça, ça devrait arriver dans nos crèmeries très rapidement. D'accord. Ok. On va parler un petit peu du coup euh, de de l'univers. Donc tu l'as dit déjà, c'est un jeu euh, de de Free League. Euh, donc c'est la société euh, suédoise c'est ça hein, Ils sont suédois. Euh, quel était le retentissement euh, international de Coriolis avant euh, avant de de faire euh, l'objet de ce de ce Ks En fait, c'est un jeu qui a qui a bien pris, qui euh, qui a qui a bien tourné. Euh, il y a un lien entre Free League et euh, et, et Coriolis, qui est quand même qui est quand à aborder je pense. Bah en fait, Coriolis, c'est le premier jeu de rôle édité par, euh, par cette bande de, de gars qui ont formé cette société Free League. Mmh. Et il s'avère que d'ailleurs la société s'appelle Free League parce que Free League veut dire euh, la Ligue Franche euh, ou... Ouais, enfin la Ligue Franche. Hein. Mmh. Et euh, la Ligue Franche, c'est une, euh, une des factions qui existe dans, dans l'univers de Coriolis. Mmh. Donc les gars ont, ont développé ce, ce jeu de Space Opera. Ils sont... Ça a tellement bien fonctionné qu'ils ont décidé de l'éditer et euh, le nom de la boîte euh, bah, découle directement de, de l'univers de, de Coriolis. D'accord. Et euh, donc, il y a à peu près deux ans, Aka décide, décide de le traduire. L'univers est plutôt atypique. Euh, moi, j'ai commencé à lire le livre de règles. Euh, il est orienté sur... Enfin, euh, la proposition qui nous est, qui nous est présentée, c'est plutôt les milliers de nuits, euh, plutôt orientales. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que toi, tu peux nous dire à la fois sur euh, l'univers et puis peut-être nous raconter un petit peu, euh, un petit peu, voire beaucoup euh, la partie fluff puisqu'elle est quand même assez voilà. importante pour aborder le jeu. Alors, le, alors, le, le parti pris original, et je pense que c'est ce qui nous a séduit. On a en plus tout de suite sauté sur des bandes originales qui pouvaient nous, nous, nous inspirer pour, pour faire les parties. Voilà, le parti pris de Coriolis, c'est que l'humanité a un ascendant culturel qui vient de la culture Moyen-Orientale. Mmh. Donc, les noms, l'habillement, euh, les distractions, la, la nourriture, tout, tout tout ce qui est culturel et social est très inspiré, non pas de notre culture occidentale, européenne, voire anglo-saxonne, comme on a l'habitude de le voir dans beaucoup de jeux de Space up mmh. Mais là, très clairement, euh, on est sur, euh, sur un postulat orientale, euh, dans la culture humaine qui s'est déployée euh, au travers des horizons euh, au fil de son histoire. Pour parler du fluff, bah, très clairement, l'humanité euh, a fini par par, par voir euh, plus loin dans les étoiles et a décidé de, de, de conquérir l'univers. Pour ce faire, ils ont tout d'abord envoyé deux vaisseaux, euh, deux vaisseaux importants euh, en but d'une terre d'accueil, ces deux vaisseaux s'appellent le Zénith et le Nadir, et mmh. sont partis chargés de colons à, à travers la galaxie et, et, et dans le but de, de, de trouver un abri pour l'humanité. Pour Parallèlement, bah, l'humanité terrienne, enfin, on ne parle pas de la Terre d'ailleurs, on parle, on parle de Alarda. Mmh. L'humanité a, a, a, a quand même, grâce à la découverte d'une technologie inconnue qui s'appelle les portails a découvert la possibilité de voyager par bond dans d'autres galaxies. Ce qui fait que bon, le zénith et le nadir sont partis et plus personne n'en a entendu parler. Et euh, l'humanité s'est développée à travers les portails vers un premier horizon où ils se sont développés. Apparemment ce premier horizon aurait mal tourné, ce, ce serait perverti. Ils ont fait un bond vers une autre, une autre région de l'espace où ils ont développé le deuxième horizon. Euh, là aussi, en, en besoin d'expansion, ils ont trouvé euh, une autre destination, sont arrivés dans ce qu'ils appellent le troisième horizon et le système de Qa en particulier. Sauf titre, que là, en fait, qui est le titre en fait du jeu de rôle, hein, Coriolis, le, le troisième horizon. Le troisième horizon parce que les joueurs sont tous des, euh, des, des habitants du troisième horizon. Mm -hmm. Qu'est-ce que le troisième horizon a, a de particulier C'est que très vite, le troisième horizon est rentré en opposition avec le, le, le deuxième pour des raisons euh, sociales, politiques et, et, et militaires, il y a eu une guerre entre les deux qu'on a appelée la guerre des portails puisque ça s'est terminé par la destruction des portails qui pouvaient relier les horizons. Ce qui fait que très rapidement, le troisième horizon s'est retrouvé isolé. isolé ouais. il, est il est suffisamment vaste pour qu'on ait de quoi s'amuser, faut pas s'inquiéter. Mais voilà, on va jouer dans le troisième horizon, sachant que le troisième horizon est coupé du deuxième et du premier. D'accord. Et... Donc les premiers, on les appelle comme ça avec un grand P, sont les habitants originels du troisième horizon, ont vu arriver un jour un vaisseau venu de nulle part. Et il s'avère que ce vaisseau, c'est le zénith. Voilà, Donc parce après... que il faut expliquer que, en fait, ceux qui sont partis en premier sont arrivés les alors, derniers. En, en, en zénith. Voilà. <rire> Exactement. Ça va créer et des tensions, euh, cette histoire-là. <rire> les habitants du zénith euh, ont décidé de s'installer dans le troisième horizon mmh. euh, et pensant atteindre leur objectif, ont on, on démantelé le, le vaisseau, le zénith, pour en construire une station spatiale gigantesque mmh. qui s'appelle Coriolis, mmh. et qui est le centre de pouvoir du troisième horizon désormais. Donc on est dans, une, dans un horizon isolé, euh, composé de, de 50% de premiers arrivés qui, euh, du fait de leur coupure, ont un petit peu perdu en technologie, perdu en, en, en, en avancée sociale et, et marchande. Mmh et ont développé un esprit, un aspect mystique envers les icônes euh, importants. Et puis le zénith est arrivé avec des nouvelles idées, une technologie très avancée, puisqu'ils ont, ouais, pendant tout ce voyage, ils ont quand même passé mmh, mmh. les gars. Ils sont arrivés, du coup, ils ont décidé de créer un conseil dans cette station Coriolis de toutes les factions euh, des, des, des, des deux grands ensembles, les zénitiens et les premiers, pour essayer de trouver un équilibre dans tout ça. Donc les grandes décisions sont prises au sein du conseil. Où il y a des factions, donc des zénitiens, des factions de premiers, je me répète, jusqu'au jour où sont apparues des créatures venues de nulle part, enfin, si, de la, de la, la planète gazeuse Xénée, mais euh, des, des espèces de, de, de, de spectres, enfin, spectres, je ne devrais pas dire ça, hein, parce qu'ils ne sont pas forcément. Ouais, peut-être <rire> Mais euh, en tout cas, des, et, qui sont, et qui se sont présentés comme des incarnations des icônes, les icônes, ce sont oui, des, faut, représentations, il faut, il faut, des ouais. représentations mystiques, neuf représentations mystiques un peu comme les dieux grecs ou romains, enfin les dieux antiques, qui représentent des aspects de la vie, qui sont le, le, le sujet de la religion dans Coriolis. Et les émissaires, on appelle ça les émissaires, ont exigé une place au conseil de Coriolis. Et euh, avant d'aborder les personnages, on peut un tout petit peu parler du système de jeu, euh, puisqu'on vient, vient de parler des icônes et que ça a une importance. On est sur le système Zero Engine, euh, qui est un système où, en fonction de ma caractéristique, je vais lancer une poignée de dés qui correspond au nombre de la caractéristique, et euh, chaque 6 euh, que je vais obtenir... Euh, me permettra d'obtenir un succès. Alors bien entendu, à partir du moment où j'en ai eu un, j'ai euh, réussi euh, la tâche, et plus j'en ai, euh, mieux c'est. Euh, là, après, on a une variable hein, dans le système qui... Euh, alors c'est plus ou moins l'appréciation du MJ, de dire, bah, t'as vraiment très très bien réussi, donc en plus, il t'arrive euh, tel type de choses. Euh, et puis, on a donc euh, cette euh, partie mystique, qui peut-être plus une partie religieuse, euh, qui peut être liée effectivement à la fois au côté oriental, voire au côté romain, euh, on prie, on prie en fait dans ce jeu euh, des oracles, et euh, on va obtenir du coup euh, leur bienveillance, et ça va permettre d'influer en fait sur ce système de jeu. Alors oui, alors... Je... C'est le Year Zero Engine, mm. le, le, le, le sujet, enfin le moteur. Effectivement, tu l'as bien dit, puisqu'on l'a vu, on, on, on le voit dans Alien, on le voit dans Tales from the Loop. Un attribut, une compétence, on additionne les deux, ça nous donne un pool de D6. Mm -hmm. Effectivement, sur mon jet, j'ai un 6, j'ai réussi, limite, euh, mon action. À partir de, de, de plusieurs 6, je réussis brillamment mon action. Et si je rate mon action, j'ai la possibilité de forcer le jet mm -hmm en priant les icônes, mais ça a une contrepartie. Alors effectivement, je vais prier les icônes en faisant... Un... Bon, une prière suffit hein, pour ça, mais, mais je vais donner la possibilité aux maîtres de jeu d'acquérir, dans ce cas-là, ça c'est la particularité de Coriolis, des points d'ombre, puisque l'univers, quand même, euh, regorge de menaces qui sont caractérisées dans la religion des icônes comme l'ombre entre les étoiles. Mmh. Ces menaces, c'est plein de choses, dont les djinns, effectivement, on parle des djinns, euh, même les data genes, mm -hmm. puisque il y a des genes qui vont euh, s'incorporer dans la technologie. Et donc, ça va donner des points d'ombre. Ça m'a fait un penser un petit peu à Star Wars avec les eh points de force qu'on retourne. Tu vois on, est obligé et, penser. Euh, ouais, ouais. on donne et on donne au maître de jeu des points d'ombre que lui va pouvoir utiliser pour créer de l'adversité. Ces, ces prières là, je dois les faire. Euh... Euh, avant euh, de faire l'action je peux les faire a posteriori euh, c'est quelque chose qui se prépare il faut qu'avant ouais. de partir en mission euh, je, je, je prépare mon petit hôtel ou, euh, ou alors euh, euh, je fais un jeu, je me rends compte que j'ai merdé et je fais une prière et hop tout va mieux il y, y a plusieurs possibilités, effectivement je peux appréhender la scène et, et, et prévenir le maître de jeu que je peux faire des offrandes et une prière euh, comme il se doit à une icône bien spécifique que ce soit le messager, le juge euh, le, tout, tout, tout cela il hein, y a neuf icônes qui sont développées ça s'appréhende ça et ça va donner ça va donner des, des possibilités après ça peut se faire aussi sur le sur le coup on force le jet mais c'est ça qui est un coup c'est que quand on quand on force sa chance quand on force la destinée et, et il faut en payer le prix. On nourrit d'autant le, <rire> le MJ dans sa, dans, sa, dans sa bienveillance toute particulière, ouais. on va dire. <rire> au, niveau des, au niveau des personnages, des possibilités d'incarnation euh, dans le jeu, qu qu'est-ce qu que Coriolis nous, nous, nous propose, en fait Alors, le, le jeu, il est, il est riche. parce que Déjà, tu vois, c'est un univers qui est riche. Euh, un... L'intérêt de ce jeu par rapport à d'autres qu'on qu a présenté et qu'on aime bien, c'est que là, on n'est pas sur une franchise, on est vraiment sur ouais. un truc qui a été créé par, par, par, par cette bande de, de joyeux suédois. Et on a tout, tout un univers à découvrir et qui est d'une richesse est incroyable. Quand on voit tout ce qu'a traduit Akai Games, on se rend compte que, que c'est énorme. C'est un jeu de découverte, hein. très clairement. Euh, le, le MJ va amener les joueurs à découvrir tout un univers hein, sur plusieurs aspects. Et ces aspects ils sont retranscrits dans les types de personnages qu'on peut jouer. On va pouvoir jouer des militaires, on va pouvoir jouer des pilotes, on va pouvoir jouer des mécaniciens, on va pouvoir, pouvoir jouer des mystiques ou des pèlerins qui vont vouloir aller euh, soit dans des soit dans des lieux saints pour pour pour prier les icônes soit soit un mystique qui fait partie de l'ordre des parias et qui va qui va avoir une mission d'évangélisation euh, des icônes à travers l'univers contre les initiens on a on a une richesse de profils de euh, qui est, euh, qui colle vraiment bien euh, qui colle vraiment bien à, à l'univers euh, qui, qui donne plein de possibilités alors la table de jeu effectivement concrètement c'est c'est un équipage ouais on va créer un équipage qui vit à bord d'un vaisseau. Ce vaisseau, c'est leur moyen de gagner leur vie, c'est leur foyer, c'est leur, leur hôtel dédié aux icônes, c'est tout ça le vaisseau. Le, le vaisseau... Et la table de jeu est un équipage alors plus ou moins cohérent hein. après euh, effectivement. Mmh, oui, c'est ce que j'allais dire. <rire> parce que ce, ce, ce grand nombre de d'opportunités, de, de, de, est-ce que ça est-ce que ça va pas euh, ça ça peut donner mal à la tête au MJ non euh, peut-être de devoir ah, ben, euh, faire cohabiter. Alors en, en plus indépendamment de euh, du métier de chaque personnage, on on va pouvoir euh, faire cohabiter des premiers. Et, euh, et des membres du Zenith, des Zénithiens, il peut peut-être y avoir des tensions. Ah bah oui. Euh, euh, je n'ai pas envie de parler de race, mais... Euh, euh... Ce jeu, en plus de son caractère découverte, son, son, son conquête spatiale, il y a un aspect politique qui ouais. sera super intéressant. En fait, ça fait partie des références qu'a mis euh, Akai Games dans, dans le jeu, si on veut, si on veut chercher l'inspiration. Ça m'a fait, je ne sais pas si tu connais, ça m'a fait vachement penser à la série télé Firefly. Mmh, mmh. Oui, oui, tu m'en avais parlé. Et dans Firefly, c'est pareil, tu as, as un équipage très, euh, très particulier avec plein de gens différents dedans, mais à la fin, ils, ont, ils arrivent à trouver des buts communs et, et ça fonctionne. Mais c'est super intéressant de voir justement les influences des factions, les influences des. Est-ce que je suis un zénithien Est-ce que je suis un premier Moi, À quelle faction à... Moi, ça me fait un peu penser à The Expense, hein, avec euh, les martiens, les terriens qui doivent cohabiter et tout ça il y a un peu de tout ça tu, tu tu mets tu mélanges tu prends tu prends un shaker tu mets du dune tu mets du firefly de die expense mm, mm. tu mélanges du dune, tout évidemment, ça. parce qu'il il y a des l'épice, <rire> il, il y a toutes ces choses là il y a il y a, il y a, mm. il y a ce côté oriental avec les fremen avec mm. la planète et... Et, que... et on a on a on a coriolis est-ce que, euh, est que, du coup, comme on n'a pas une licence sur laquelle se reposer et, et se rattacher, euh, l'incarnation par euh, les joueurs euh, est évidente, ou est-ce que euh, euh, ça va nécessiter quand même une implication dans l'univers Et quand je parle d'implication dans l'univers, euh, la nécessité de, de, de lire quand même euh, pas mal de fluff avant de jouer à Coriolis, non pas du côté... MJ cette fois-ci, mais vraiment du côté joueur, euh, on, on sait que euh, on, on l'a beaucoup dit. Euh, L'avantage du jeu de rôle, c'est que il y en a un qui bosse dur, c'est quand même le MJ, hein, on, on est d'accord. Et puis il euh, y a, euh, j'ai pas envie de dire euh, des touristes, mais euh, des gens qui se mettent autour de la table et puis qui se laissent porter, puis qui ensuite, en fonction de leur incarnation naturelle pour un personnage, les, les choses se passent bien parce que on est, tu l'avais dit dans la vidéo d'Ayane, dans un contrat moral qui fait que euh, euh, on doit être d'accord. Mais, mais... Quand je joue à Alien ou quand je joue à Star Wars, euh, je, à moins d'avoir vécu dans une grotte, euh, je, voilà, forcément une impétence pour euh, tel type de, de comportement et de, et de posture. Là, je, on est dans un univers, on a dit, qui est pas basé sur une licence. Est-ce que c'est pas euh, compliqué d'incarner Est-ce que ça va pas nécessiter, donc du coup, un petit peu de lecture pour euh, s'imprégner de tout ça pour les joueurs, non. Pour les joueurs, je pense pas que ça demande d'efforts. MJ va briefer euh, au mieux ses joueurs sur l'univers. Euh, et comme je t'ai dit, alors, alors, tout le monde sait qu'on part d'un du, du, postulat oriental. Euh, Parti de ça, tu vas créer ton personnage qui, quand même, a des... A des euh, sur, sur des concepts connus et maîtrisés, le pilote, le contrebandier, euh, le mystique, le marchand. enfin ouais, ouais, On va des, trouver ce qu'on... Et comme l'intérêt de ce jeu, puisque justement on n'est pas, pas sur quelque chose de maîtrisé par tout le monde, l'intérêt de ce jeu ça va être la découverte, je pense qu'au travers des histoires, bah, les joueurs vont découvrir avec les yeux qui brillent j'espère, l'univers que le, le maître de jeu va, va, leur, va leur ouvrir, donc voilà, à partir du moment où il y a un brief de départ et, euh, et, et un socle culturel que tout le monde, quand même, peut appréhender. Après, c'est pas trop prégnant. Hein. Mm -hmm. euh, mais bon, voilà, on va pas aller au marché, on va aller au souk, on va mm -hmm. probablement manger des dates, et ce serait pas surprenant qu'il y ait des tapis dans le vaisseau. Moi, je caricature mais les personnages seront habillés de, de, de, de, de vêtements bouffants. Dessous, hein, bon. on, on va avoir des vêtements bouffants, la musique va être euh, va être envoûtante. Euh... Enfin, ouais, on, a déjà, on en a parlé, on a déjà pensé tous les deux à l'ambiance qu'on pourrait mettre autour de la table. Ouais. ouais. On va graver un ça ensemble tout le monde. obligatoirement. Hein, en mais il mais, mais y aura des vaisseaux, des blasters, des armures, euh, des détecteurs de mouvement. Il y a tout ce qu'il faut, les gars, c'est du space-up. Euh, du coup, euh, bon là, on est sur un jeu qui est sur une grosse proposition euh, fluff. Qui est sur une grosse proposition d'incarnation avec pas mal de corps, euh, euh, de métiers ou tout ça euh, à, euh, à à prendre en main. J'imagine que tout ça c'est accompagné par de la documentation et on n'est pas du tout sur une proposition de voilà il y a un livre de règles et le reste viendra. Euh, tout va nous tomber sur euh, le coin du pif euh, à la fin de l'année. Euh, tu peux nous parler un petit peu de la gamme et donc ouais. euh, en l'occurrence de la gamme euh, VF. Euh, est-ce oui, est est qui qu hein. est qu'il y a énormément de différence entre euh, la partie euh, VF et euh, la partie euh, déjà existante euh, en anglais Et surtout, euh, pour finir, nous parler de la proposition que nous fait notre partenaire Philibert. Ouais. Euh, je crois qu'il y a des packs qui sont proposés ouais. sur le site. D'ailleurs, on les met euh, en lien sous la vidéo. Ouais, alors on va, on va bénéficier en français de tout ce qui existe voilà. Okay. Donc, y a Alors C'est de... pour ça que ça Voilà tout ce qui a été édité en anglais est traduit en français et tout, tout va arriver en même temps. On a un livre de base sous deux formats, euh, normal et collector, mm -hmm. euh, selon les, les packs qui existent. Puis après on pourra... Là il y... Là, y a les packs de préco qui sont en vente, et à... en vente et puis après on pourra certainement acheter le matériel au détail. On a pour nous aider justement, il y a un atlas qui mmh. accompagne, euh, mmh. qui magnifique. accompagne, euh, ouais, magnifique atlas. Alors attention l'atlas, à ne pas mettre entre toutes les mains, puisqu'il y a déjà des secrets qui sont dévoilés dans l'atlas. Donc c'est vraiment euh, fort euh, mj only. Alors, la première partie peut être lue par les joueurs puisqu'il va y avoir description des systèmes et des planètes, et puis la deuxième partie, là on rentre dans le détail des, des secrets de l'univers et ça c'est vraiment pour le MG. si ou MJ si vous voulez pas vous faire spoiler, ne lisez pas. Il y a un recueil de matériel. Qui, euh, qui va sortir euh, dans le pack. On a un jeu de cartes qui représente les icônes, qui va servir à plein de choses. Mmh. Il y a euh, les dés stylisés, comme d'habitude, euh, chez Free League. Il va y avoir un ensemble... Alors c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, il y a un ensemble d'illustrations, il y a un beau panel d'illustrations qui est fourni euh, à, avec la gamme, qui permet justement cette immersion. Mmh. Pour tout le monde, ça va faciliter. Enfin, je ne sais pas, tu balances, tu balances le bouquin sur la table, tu le fais palucher par les joueurs pendant qu'on crée les persos tous ensemble. Rien qu'en regardant on les tombe illustrations, ouais. on, on tombe dans l'esprit, le, l'ambiance et l'univers. Il va y avoir un très bel écran de jeu qui va nous permettre de, de rentrer là-dedans. Il euh, y a pléthore de scénarios qui ont été débloqués au cours euh, du pledge. Donc il y a plein de sc scénarios d'introduction. D'ailleurs, je voulais juste dire que dès aujourd'hui, il est possible de télécharger gratuitement sur euh, AK Games. Un livret de découverte et un premier scénario. Ah bah, comme ça, vous pouvez déjà. On va les mettre en description ouais. sous la vidéo. Voilà. Comme, ça, comme ça, on peut déjà se faire une idée, voir si, si c'est notre kiff. Il y a déjà plein de scénarios qui ont été débloqués. Tous les scénarios qui ont été faits en VO sont traduits. Et il y a une première campagne euh, qui s'appelle L'émissaire perdu. La première partie fait partie de, de la gamme française qui va, qui va sortir à la fin de l'année. Sachant que Free League vient d'annoncer la deuxième partie. Donc, euh, bah, quand on aura fini la première partie, bah, on, on sait déjà que le temps que ce soit traduit, alors j'espère que ce sera moins long, mais qu'il s'agit que d'un seul ouvrage. Ouais. Le temps que ce sera traduit, bah, là, je pense qu'on aura en plus la deuxième partie de l'émissaire perdu, et là, il y a de quoi jouer pendant euh, des mois. Les... Il y a des packs qui sont proposés par Philibert. Ouais. Euh, alors, les il packs correspondent à ta préférence. Aux... Tu peux nous les décrire. Est-ce qu'il y en a un qui a ta préférence bah, euh... Bêtement, c'est le moins cher, mais il est déjà, tellement, euh, il était déjà bel, tellement gourmand que... En fait, les packs correspondent aux trois pledges qu'il y avait pendant la campagne. Non mais il faut vendre, là, tu vois, faut <rire> vendre. <rire> après, après, chacun fera son choix. Mais euh, voilà, pendant la campagne, ils ont proposé trois pledges avec 43 objectifs débloqués. Ouais. Il y a le pack prophète, le pack icône, euh, et, et tous cela sont à nouveau disponibles chez Philibert. Là, avant... Alors, attention, les gars, il ne faut pas traîner, puisque je pense qu'on devrait être livré en décembre. Et euh, si, euh, si, on, si on préco avant, bah on aura accès ses, à ces pledges avec l'ensemble des objectifs. Euh, sinon, après, il faudra racheter au détail. Excuse-moi, j'ai le, le soleil de la... Non, t'inquiète pas, c'est bien, ça, ça, ça, ça crée de la joie, comme disait. Donc, effectivement, il y a le, le premier, moi, qui m'a fait de l'œil à 109 euros, c'est le pack Prophète. Ouais. Euh, bah, déjà, t'as as quasiment tout pour jouer. T'as le livre de base, pas collector... Mm. Euh, qui, qui, qui, qui dedans, euh, il est assez énorme hein, quand même le livre. Bon, on l'a feuilleté ensemble. Mm. Le livre de base, l'écran, le paquet de cartes, les dés, tous les scénarios débloqués. Bon voilà. Alors après, les plus que tu vois dans les pa... il y a un autre pack à 159, un pack à 200. Euh, là, ce qui va, ce qui va changer, ça va être le, le, le collector. Ça va être. Finition. Des... Hein. Ouais. Il y a la version collector. Il y a des éditions Il y a des. Euh je sais pas comment c'est des planches d'illustration qui te permettent de mmh. euh, qui sont sublimes donc euh, c'est du bonus il va y avoir des romans alors les romans par contre sont pas encore terminés d'être euh, sont terminés d'être traduits mais ils sont pas encore euh, finis d'être lus donc pas imprimés il y a des romans qui vont aider à l'immersion et, et à trouver de, des idées du fluff etc donc bah, bah, chacun fait son choix va, va, va, avoir, euh, va avoir le partenaire regarde ce qu'il y a dedans mais rien que le Produit d'entrée hmm. et sub... pour 109 balles, à tout pour jouer pendant des mois. On est sur un on est sur un univers qui se crée là. On est sur euh, sur une comment dire sur une sur un mythe euh, peut-être un mythe euh, de l'ASF qui est en train de se créer, non Ce serait chouette, <rire> moi j'aimerais bien. Ah. Mais euh, ouais non, c'est un univers qui... qui est vraiment très riche, qui, est... qui... qui ouvre plein de possibilités. Puis c'est un space opéra comme on en connaît d'autres, hein, mais. Euh qui t'apporte une teinte, une couleur qui est vraiment différente et originale. Et c'est ça qui, je pense que c'est surtout ça qui, qui nous a plu. avec le richesse de l'univers, tous les secrets à percer. Euh, ouais. Il y a, peut-être qu'Amazon va racheter le droit à faire une série, je sais pas. Bon. <rire> tu, tu rachètes tout, les mecs, rachète tout. On va peut peut-être racheter Pierrot. <rire> ton, pour finir cette présentation, ton top, ton flop, sur Curiolis bah, bon, euh, mon top, mon top, c'est vraiment le parti préculturel culturel Je trouve que là, on est dans quelque chose d'original. Mm. C'est-à-dire qu'on a beau sortir encore un jeu Space Opera, on en connaît d'autres, hein, mm. qui sont très bons, mm. mais là, et puis on, on aime bien les jeux de science-fiction, euh, bah là, t'es pas dans Star Wars, là, mm. t'es pas dans Alien. Ça fait, es pas dans les... ça fait du bien, hein Ouais, mais ça fait... Exactement. Mm. C'est-à-dire que, bon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on part sur les, des, des bases qu'on connaît, des vaisseaux, des blasters. Hein. Mais derrière, il y a tout un... Il y a tout un univers vraiment différent, teinté et coloré, qui, qui donne vraiment envie. Ça sent, Là, on, ça sent, on, on ça est sent Jodorowsky ça. à plein nez, non Il y a. Mais dans les illustrations, il y a de ça. Ouais, je trouve qu'il y a du Jodo derrière. Ouais, il ouais. Y a de ça. Alors, les flops, le flop, bah, bah, c'était toute la polémique qu'il y a eu jusqu'à maintenant, mais ouais. allez, on s'en fiche. Ça y est, le produit arrive. quoi. Ouais. Ouais. Le produit arrive, euh, j'espère qu'il sera beau, solide, euh, à la hauteur de ce qu'on nous a promis. Mais vu ce que nous, ce que nous a présenté Aka... Euh, il y a vraiment de quoi être optimiste. Eh bien, je te remercie beaucoup pour cette présentation. Avec plaisir Quoi qu'il en soit, euh, si AK euh, euh, poursuit dans la confiance qu'il nous a qui nous a accordée et euh, nous euh, nous envoie ne serait-ce que le livre de règles, évidemment on le on le présentera euh, on le présentera dans une formule peut-être un peu plus express que, que, que cette vidéo. En tout cas, on les remercie pour euh, pour leur confiance ouais, et de nous permettre de mettre en avant euh, ce jeu de rôle. Donc vous l'avez compris, euh, bah, nous on est très très très hypé très hypé par l'univers très hypé par l'ambiance par euh, j'ai envie de dire par les couleurs. Par les, par les parfums par, euh, par tout ce qui va, va s'en dégager euh, une fois de plus ça commence à être difficile de vous faire autant de promesses mais euh, on est tous enchaînés derrière nos, derrière nos fauteuils euh, à cause de ce coronavirus mais quand, quand, quand ils vont lâcher les bêtes il y a des priorités qui vont être lancées en tout cas au niveau jdr et je pense sans m'avancer que coriolis en fait partie je pense qu'on peut s'avancer sur au moins une partie d'Alien et une partie de bien. Coriolis. Vous avez vu, il a les yeux qui brillent et qui pétillent. Et je peux vous dire que quand on le voit comme ça euh, il est inarrêtable et euh, voilà, euh, du coup moi quand je le vois comme ça, j'ai envie qu'il masterise parce que je pense que ça va, ça va être que du bon et on vous proposera donc sans aucun doute une partie d'une heure ou, ou deux sur la page de Core sachant que nous on pourrait déjà le faire puisque euh, euh, grâce à AK on a déjà euh, toute la documentation, bon en dématérialisé mais on a déjà toute la documentation pour, pour faire donc on se prépare déjà euh, à, cette, à, à ce let's play et puis on, est quand même, on a quand même la préférence de se, retourner, de se retrouver autour d'une table plutôt que de le faire à distance donc laissez-nous encore un petit peu de temps ça va venir, puis de toute façon il y a les fêtes de Noël tout le monde va faire ce qu'il a à faire et après ces fêtes là, ce sera le retour du JDR sur la page Yes. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation, encore un grand merci à Aka pour pour sa confiance, je le redis. N'oubliez pas, on vous a mis euh, tous les liens euh, de Philibert pour pouvoir participer à la précommande de, de ce jeu, et puis vous avez également la possibilité de télécharger de la documentation euh, euh, gratuitement euh, avec les liens de chez Aka, qui vous permettront de, de voir si, si, voilà, si ça vous intéresse, si ça vous hype euh, autant que tout. Bon ben bah en attendant, il me reste à souhaiter des des bons jeux et puis surtout plein de 6 plein 6 parce que euh, c'est bien de prier les dieux mais euh, c'est quand, <rire> quand même mieux que c'est quand même mieux d'avoir <rire> de la réussite plutôt que de devoir se tourner vers divinité divinités euh, un peu un peu oscurs. À très bientôt et puis euh, bien. oubliez pas jouer et puis euh, aimez un maximum, j'ai envie de dire. Voilà. <rire> à très bientôt. Ciao. Oh. The signs are there, the icons are whispering it, a new beginning or a downfall. Many have forgotten the horrors of the portal wars, the destruction of the gardens of Odesson, proud battleships lost in the silence of space. It was a time when the icons abandoned the people of the Third Horizon when the darkness between the stars was in every man and woman. The portal wars ended with a cataclysm. The complete collapse of the star portals. Complete isolation followed. There were no winners. The people of the horizon turned inward. They built walls and isolated themselves from each other. Whole cultures were lost in those long, dark years. When the arkship ship Zenith arrived from the far away first horizon, everything changed. The Zenithians brought knowledge and grand ambitions. They built the huge space station Coriolis and they spread across the third horizon. In just a few decades, the Zenithians had brought back civilization to the third horizon with ropes of trade and knots of the mighty navy of the Legion. Newly awakened from their slumber, the powers of the Horizon gathered. The Council of Factions was created on Coriolis. Here, Zenuthian corporations met the prophet warriors of the Order of the Pariah. Calm settled over the Horizon, a new order. But it did not last. From the depths of the gas giant Xeni came strange ghosts. They called themselves Emissaries. They claimed to be the icons themselves in their true form. The horizon was shaken to the core by their arrival. With the Emissaries came the Mystics, a disease from the darkness between the stars, the Prophets claim. Portents amass. The first-come powers withdraw, while the Zenithians continue their expansion. In the midst of all this, a distress signal from a colony in the distant Tarwan system. A rescue expedition is sent, only to meet annihilation in the cold of space. Now, it is time for you to make your mark on the third horizon. Your ship is your home and every spaceport is a chance to find work and adventure. You don't know it yet, but you will soon be caught in the coming maelstrom. Will you be the one to decide the fate of the Third Horizon?